Hey non c'est pas moi <rire> Oui ils, ils, sont sont là, arrivés, <rire> ils sont là <rire> Les gars J'arrive mais dans 5 minutes hein. C'est, c'est, c'est, c'est... La dernière commande La dernière la... commande qui est arrivée <rire> à la maison. Au passage, bonjour tout le monde, bienvenue dans J'arrive dans 5 minutes, l'émission de Booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Aujourd'hui, on ouvre le on ouvre euh, carton de la dernière commande. Enfin, un des cartons quoi, mais... Non, on sait ce qu'il y a. Vous ne savez pas. <rire> c'est parti. Ah non <rire> Oh, est trop il est là, il est là, il est là, oh, on la, on la remontre non, a... non, non, non, on les fait mariner on un la... peu, hein, ouais. Enfin, euh, ok. <rire> Ça, on a plein de trucs super à mmh. J'attaque, vas-y, mmh. on attaque avec Azebi, Azebi. Un chouette nouveau petit manga que nous arrive, qui nous arrive à la bibliothèque. Euh, il est sélectionné pour euh, le prix des mordus du manga cette année. Donc euh, voilà, on dit c'était cool de l'acheter aussi. On a les trois premiers tomes, il sera en rayon bientôt. On continue a... avec les mangas Ouais, vas-y, continue Et avec ouais. Wally Punch Man, donc les quatre premiers tomes, euh, et c'est super drôle c'est euh, l'histoire de ce super héros euh, et euh, lui ses batailles c'est pas comme dans Dragon Ball euh, où ça s'étend euh, pendant 20 tomes lui en un coup de poing il arrive à, à détruire ses, ses ennemis et, euh, et donc ça le frustre parce qu'il euh, rêve de batailles épiques euh, et puis en plus il tombe tout le temps sur des, sur des monstres, il y en a un c'est euh, un crabe parce qu'il a mangé trop de crabes donc voilà, vous vous amuserez en, lire, en lisant tu sais ce qu'on n'avait pas encore et qu'on a maintenant Tu sais On va en avoir, on n'en avait pas encore quand même, il était temps. Les Pokémon arrivent à la bibliothèque. Il était temps. Là, on honte. Un. Deux. Et trois. Ils sont gros en plus. Vous avez de quoi faire. Ils, ils ne vont jamais en... Ouais, <rire> ils sont jamais en rayon. Tout le monde va vouloir les emprunter, mais ils sont là. Nous les avons enfin. Euh, bah ensuite nous avons ça. Le guide des concours 2017. Toutes nos excuses. Mais euh... vous serez contents de les trouver pour ceux qui les passent. Bon voilà. courage. Voilà. Et voilà, il en faut. Et c'est super, mais... Et vous pourrez Pff, bon, passer les concours de la ville de Paris et devenir bibliothécaire. Hey, hey <rire> Et une fois que vous aurez bien bossé, vous pourrez lire des livres des Pokémon, bien sûr. Hey mais... <rire> Ou Des super romans, genre, genre, genre... En même temps, pas très... Samedi 14 novembre, un super nouveau roman euh, des éditions Sarbacane. Euh, je vous lis le résumé derrière, ça évitera que j'essaye d'en faire un qui sera forcément moins bien. Le vendredi 13 novembre, B était à une terrasse. Il a vu les tueurs tirer. Le lendemain, en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro. Il le reconnaît, c'est l'un d'eux. Alors, sans avoir décidé de ce qu'il va faire, il le suit. Voilà, un très chouette roman à lire qui... Imagine une sorte de suite aux événements du 13 novembre de l'année dernière. Hâte de lire ça. Euh, ensuite, eh ben, je vais vous parler de Six of Crows qui est un achat dernière minute parce qu'on avait plus de budget donc on a réussi quand même à le glisser comme ça dans la commande. Euh, selon Quentin, c'est un espèce de Ocean's Eleven euh, avec des pouvoirs magiques. Oh, ta classe quoi <rire> Voilà et donc, vous avez de la chance parce que je me le suis acheté pour moi. Donc, je vais lire mon exemplaire et pas celui-là. Et moi, je vais peut-être lire celui-là. Ah, donc peut-être que vous ne l'aurez pas tout de suite en fait. Ah. Mais c'est le prochain roman que je lis. Donc, euh, je vous ferai probablement une vidéo, même si vous l'avez lu entre temps. On pourra comme ça échanger nos Nos, nos impressions. Exactement. Euh, et et l'excellentissime, l'incomparable propriétaire, locataire qui paye quoi. Vous l'attendiez. Vous l'attendiez, il, il est là. là. La dernière édition. Il est là. Oh, okay. euh, euh, et ben, voilà Le tome 3 du Chaos en marche, parce que euh, bah, le nôtre, il était tout abîmé, donc on l'a racheté. Et donc, euh, je vous conseille fortement de lire cette trilogie, qui est un chef dœuvre euh, Je vous ai déjà parlé dans notre session euh, de Patrick Ness. Et, euh, et ça continue. Il va en sortir un qui sort en novembre, et euh, je l'ai déjà lu depuis bien longtemps, donc je vous ferai un booktubing quand on réussira à l'acheter voilà, ensuite, oh, ensuite aussi, ensuite, oh, oh, oh. c'est pas un roman, <rire> c'est un, un petit peu, peu plus jeune, encore que non, bah, ah. tout le monde peut se retrouver. Tout le monde On rigole. L'unique, le, les sable. panique au village des crottes de nuit. Ouais, si, si, c'est l'histoire d'une famille de crottes de nuit qui est obligée de fuir parce qu'elle est poursuivie par un doigt géant. On ne vous dit que ça, incontournable. Oh. Suspense. Suspense, aventure. <rire> Couverte. Alors, heureux à l'école, tout commence à la maison. Donc, si vous voulez des conseils pour être heureux à l'école, voilà. Voilà. Et voilà. Ouais. Euh, <rire> bon, ben, sinon, euh, sinon, ah euh, oui, celui-là, il est un peu trop. De... Mais il est tellement beau. Le bois dormait. Le dernier, le tout récent album euh, de Rebecca d'Autremer qui fait des tellement, tellement, tellement belles illustrations, je vous en montre un petit peu quand même euh, voilà, c'est un livre inspiré donc, de, de l'histoire de la Belle au bois dormant avec beaucoup de gens qui dorment et c'est hyper, hyper, hyper joli euh, voilà, je ne vous en dis pas plus il faut juste le lire, c'est un petit bijou euh, moi j'ai vraiment adoré l'ambiance, le dessin le, le, le texte, tout il sera bientôt au rayon compte à la bibliothèque euh, et bien le prochain c'est une suggestion d'achat d'une lectrice euh, dont je ne me souviens plus du nom euh, et donc ça s'appelle Spin Machine de Marie-Laure Hubernasser. Euh, c'est une histoire de famille euh, et donc ce sera en young adulte euh, ça, ça avait l'air vraiment bien donc on vous remercie qui que vous soyez euh, pour cette recommandation Ensuite, ensuite, ensuite, un livre pour voyager, un livre pour se documenter, un livre pour découvrir, une chouette collection, un chouette documentaire sur... J'ai encore dit chouette plein de fois. <rire> je <rire> <avais> <rire> dit que je ne l'appelais <rire> <pour rire> plus, j'y pas. Bref, un très beau livre sur le Japon, un pays des hommes et une culture. Euh, voilà, c'est un super documentaire où vous apprendrez plein de trucs sur euh, les coutumes, la géographie, l'architecture, euh, la nourriture et tout ça au Japon. Il est vraiment beau. C'est une collection jeunesse, mais franchement, euh, les adultes, n'hésitez pas à l'emprunter aussi parce qu'on euh, découvre plein de trucs. Euh, je sais, parce que je l'ai chez moi pour, euh, voilà, pour mon fils et il est vraiment bien. Et tu vas en faire un autre parce que moi, je garde le dernier. Et ouais mais en même temps c'est toi qui. Je crois que c'est toi qui l'as choisi celui-là. Oui, c'est pas oui, grave, oui. t'en fais deux à la suite. C'est terrible. Ouais, ouais. Ça respecte pas tout à fait l'ordre, mais bon. <rire> Miss Marvel, euh, qui est donc dans l'univers d'Avengers, etc. Vous l'aurez deviné. Et euh, c'est Kamala Khan et c'est une jeune fille de confession musulmane. Donc euh, enfin, euh, un petit peu de diversité dans ce monde. De Marvel donc c'est euh, c'est hyper bien euh, c'est elle qui est au dos là parce qu'elle a l'air d'avoir un look d'enfer elle est hyper classe ouais, hyper classe ouais. tous les jours et en super héros donc forcément c'est euh, elle se rend compte que c'est pas hyper facile d'être un super héros du coup c'est mon tour c'est moi qui présente <rire> celui-là <rire> essaye <rire> essaye <rire> non c'est le, le, le dernier du carton par contre après c'est on meilleur. leur montre ouais ouais Allez. Harry Potter et l'enfant maudit. Le dernier tome, il est arrivé. Nous l'avons Oui Enfin On avait un peu peur. Oui, parce qu'on en a qu'un alors qu'on en a commandé deux. Et normalement, on en a deux autres qui devraient arriver. Donc, bon, on a encore de l'espoir. Donc, euh, voilà, le... la bataille est lancée. Vous pouvez euh, maintenant, euh, dès qu'il sera mis en rayon, euh, venir vous battre pour essayer de récupérer notre tome unique. Et, euh, et voilà, donc je vais vous raconter l'histoire. Euh, C'est l'histoire de Harry Potter. Ben à la... Tu l'as déjà fait Oui, je sais, mais je voulais encore en parler. Tu as déjà fait deux booktubings sur le Harry Potter Oui, mais... <rire> mais tu as déjà vachement spoilé sur le Harry Potter. <rire> Ça <a> suffit. <rire> deux épisodes euh... pleins. Si vous n'avez pas regardé, ils sont quelque part dans votre playlist, quelque part, euh, qui s'affiche sur l'écran. Une ah, version. Et Marie, elle m'aurait laissé euh, encore en parler. Et oui, ben non. T'en parlera au lecteur directement. Vous oui. avez des questions sur Harry Potter Venez discuter avec mes Oui, s'il vous plaît. <rire> J'ai plein de choses à dire. Mais faites attention parce que risque de spoil. Ouais, risque de spoil. Ouais. Et après je peux vous garder pendant une heure et demie pour vous parler <rire> d'Harry <rire> Potter. Bref, voilà. Non mais il va être à la bibliothèque. Par contre, bon, euh, alors, première mauvaise nouvelle. Le garçon est vide. Euh, c'est contrebalancé par le fait qu'on en a d'autres qui nous oui, attendent dans les bien, Deuxième mauvaise nouvelle, euh, ce que vous, a, ce qu'on vous a présenté là, ça va pas être genre demain en rayon. Parce qu'il nous faut un peu de temps pour euh, les équiper, mettre des codes-barres, les mettre, euh, les, les couvrir, les mettre dans le catalogue et tout ça. Donc vous êtes patient, un petit peu genre, euh, on va essayer de faire vite. Bon, de toute tout façon, Potter, déjà il on nous demande un ouais. avion euh, depuis euh, depuis trois semaines, donc en même temps. On attendre encore. <rire> et quoi, dans une semaine il est en rayon Oui. Promis, promis, même grand premier, max. Et voilà. Je crois que c'est bon. Ouais. C'est trop bien. C'est Noël pour nous aussi à chaque fois qu'on ouvre nous carton de livraison. Et ben super. On vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Prochain épisode. on refait la conclusion. Ou pas, c'est naturel. Vous bien sûr. Mais attends, on va pas garder ça, genre de qu'il y aura un bêtisier mais... <rire> ou pas ou qu'on le laissera pur jus oh, comme ça oh, oui oh, oui ou pas ou pas okay. bref enfin. euh... oh, non, non, on s'arrête là on vous dit à bientôt et à bientôt à bientôt salut, salut. <rire>